Déclaration des députés, député de Toronto-Saint-Paul, merci Monsieur le Président de cette occasion, ma première occasion de prendre la parole dans cette Chambre. Je reconnais les terres autochtones sur lesquelles nous sommes. Je prends la parole aujourd'hui grâce à, à, aux gens de Toronto-Saint-Paul, notre équipe de campagne, nos bénévoles, ma mère, nos mentors, euh, mes mentors et tous ceux qui ont voulu un changement pour le meilleur. Toronto-Saint-Paul est une communauté qui est très forte. Et Sage Goldenberg, une d'entre elles, a organisé une euh, campagne de levée de, de fonds pour euh, un endroit qui permet d'épanouir les gens, les, euh, les mères célibataires et les organisateurs derrière Feel Good Lay qui commémore la vie de Barry Feel Good Luxembourg. Et dernièrement, Toronto-Saint-Paul, c'est la circonscription de M. Roach qui était un grand défenseur des droits de la personne et des droits des minorités vis visibles. Et on va commémorer sa vie demain en étant la première femme noire qui est gay. Je suis très fier de tous nos accomplissements dans ma circonscription. Peu importe qui a voté pour qui, je vais représenter tout le monde dans ma circonscription et je vais défendre la justice sociale, l'équité, de travailler de manière collaborative avec tout le monde, avec un jugement raisonnable pour que personne ne soit laissé pour compte dans ma circonscription. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Déclaration des députés. Député de sous sainte marie Merci, Monsieur le Président. Un juin dernier, en 2017, j'ai été élu lors d'une élection partielle. Et dès ma première journée ici, j'ai dit que j'allais faire tout dans ma capacité pour assurer une usine de ferrochrome sur lesquelles euh, l'industrie les, travaille dessus. J'ai développé une équipe et j'ai eu des réunions avec Nora, avec le port d'Algoma et des leaders communautaires, ainsi que des entreprises pour le développement communautaire pour assurer euh, d'avoir cette usine de ferrochrome à Sainte-Marie. J'ai aussi euh, passé cinq jours dans les... Euh, les communautés des Premières Nations dans le cercle de feu. Et j'ai je l'ai fait parce que je croyais que c'était le meilleur endroit où construire cette usine avec notre emplacement, euh, stratégique et nous fait en, fait en sorte que ce soit un, un bon emplacement pour cette usine. Lorsque j'ai entamé ce processus, Nora m'a dit qu'il ne se penchait même pas sur le Sainte-Marie suite au processus. Mais je suis ravi de dire, Monsieur le Président, que tout le travail que nous avons fait ensemble à Sous-Sainte-Marie à partir de mon élection le 1er juin au 21 novembre. ont eu de très bons résultats et Sous-Sainte-Marie a reçu la euh, chance de déposer une soumission. Euh, on n'a même pas été envisagé auparavant et maintenant on a pu déposer une soumission. Mais je suis très content de dire que Nora nous a indiqué que nous sommes euh, un des deux derniers en liste avec Timmins. Et euh, j'espère qu'on aura du succès à l'avenir. Député de London Fancham. merci, Monsieur le Président. Je prends la parole au sujet d'un enjeu qui est très important dans ma circonscription, c'est que partout dans la province, et c'est le logement abordable dans ma circonscription, on a perdu un centre avec la fermeture du registre de, de logements abordables. C'est un centre de ressources qui donnait de l'aide aux familles et aux personnes à faible revenu pour se trouver un logement, c'était la seule ressource à London. Après 34 ans de service, ils viennent de fermer leurs portes. Ils trouvent qu'avec le faible taux de, euh, de logement libre, ils ne peuvent plus fournir les services que leur mandat leur demandait d'offrir. De, Nous savons qu'une personne sur 10 euh, loue, c'est plus haut élevé que euh, la moyenne provinciale et presque 30 des gens ont besoin de logements abordables. Ça veut dire qu'ils dépensent plus de 30 de leurs revenus sur leur loyer. Sans les logements abordables, ils doivent se pencher vers des loyers subventionnés. 3 400 familles se retrouvent sur les listes d'attente pour des logements subventionnés. Plusieurs attendent pendant plus de huit ans. Le logement abordable est rendu à un seuil critique, un point critique. Je voudrais remercier le registre pour tous leurs services envers la collectivité et de promettre que je vais faire ce qui est nécessaire pour continuer l'esprit de leur travail et de demander plus de logements abordables et de zonages qui appuient les loueurs et les acheteurs selon leur budget. Merci déclaration. des députés, dé, députés de Bruce Merci, M. le Président. Je suis ravi de prendre la parole et pour honorer euh, l'hôpital qui euh, auxiliaire. est auxiliaire. Euh, ils ont des bénévoles qui sont très importants au sein de la collectivité. Leur mission, c'est d'offrir le soutien, le confort aux gens dans les hôpitaux et aussi d'acheter de l'équipement médical tel qu'une nouvelle, une nouvelle, euh, nouvelle machine de dialyse et d'autres machines pour faire en sorte que l'hôpital soit accessible aux personnes handicapées. Les fonds, les dons, permettent d'entreprendre des projets que les hôpitaux n'ont pas euh, la possibilité de se payer. C'est une grande contribution envers la sécurité des patients et des soins aux patients. Je voudrais remercier les députés, de, euh, les personnes, les membres de l'hôpital auxiliaire, ainsi que euh, le PDG, toute l'administration, les conseils d'administration et les bénévoles. Quand j'ai travaillé là-bas, j'ai travaillé très près avec le, cet organisme et j'ai vu le, la compassion, leur engagement envers l'amélioration des soins de santé. Et je voudrais remercier euh, demander à tous les députés dans cette chambre de euh, souligner tout le succès des bénévoles dans le domaine de la santé pour leur dévouement et leur engagement envers la collectivité pour faire en sorte que les soins de santé soient les meilleurs possibles dans cette province. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés député de Kingston-Élysées. Merci, Monsieur le Président, et je crois que c'est la première fois que je prends la parole alors que vous êtes dans le fauteuil. Donc, félicitations pour votre élection. C'est un plaisir pour moi de euh, donner ma première déclaration de député, et c'est euh, heureux que ce soit la même journée de ma cérémonie d'assermentation. Je voudrais accueillir ma famille, ma mère, Jeannette, euh, qui sont ici dans la tribune des invités. De m'avoir lancé en tant que candidat a été une des plus grandes tâches, les tâches les plus difficiles euh, que j'ai eu à entreprendre et je voudrais remercier toutes les personnes qui ont dévoué leur temps et leur énergie pour m'aider à gagner cette élection. Je voudrais reconnaître ma famille qui m'ont soutenu tout au long de ce processus. Ils ont euh, toujours été là pour moi et ça veut tant dire à mes yeux. Je voudrais aussi reconnaître toute mon équipe de campagne. Ils m'ont permis de cogner sur des milliers et des milliers de portes et de parler à des dizaines de milliers d'électeurs. De, euh, Amy, Alden Jason, je n'aurais pas pu le faire sans vous. C'est une campagne qui a pu inspirer. On a eu plusieurs bénévoles qui ont passé des centaines d'heures dans leur travail. Pour nous, ils ont fait des appels, ils ont fait du porte-à- porte, ils ont euh, installé des affiches et, et tout le travail qu'ils ont fait. Je voudrais les remercier et remercier, je voudrais aussi remercier Kingston pour avoir cru en moi et avoir cru que j'ai je pourrais apporter un changement pour Kingston et les îles. Mais je voudrais aussi remercier les mes commettantes de Kingston et les îles de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de me retrouver ici. Merci. Déclaration des députés. Député d'Ottawa-Vanier. C'est un grand honneur de me lever dans cette enceinte pour représenter Ottawa-Vanier. Je remercie tous les résidents d'Ottawa-Vanier pour ce grand privilège. C'est un grand privilège de faire partie du 42e Parlement et avec vous tous, et j'ai hâte de représenter mes commettants d'Ottawa-Vanier. Euh, Je vais utiliser cette occasion pour euh, dire quelque chose au sujet de certaines des, des raisons pour lesquelles mes commettants sont déçus avec le discours du trône. On n'a pas mentionné le pouvoir de la réconciliation avec les peuples autochtones de cette terre. Et plusieurs de mes commettants l'ont remarqué. Le gouvernement, il s'agit non seulement de donner aux gens ce qu'ils veulent, mais aussi il s'agit de s'assurer qu'on fait ce qui s'impose et d'inspirer, de mener par l'exemple et de refléter les meilleurs instincts des êtres humains ont aussi reconnu qu'il n'y avait pas un seul mot de français dans le discours du trône, et ça les a, les a un peu insultés. D'une certaine façon, je pense que c'est important que la communauté francophone ne soit pas oubliée. And finally, I think, uh, many of... Et beaucoup de mes commettants ont aussi mentionné que peu, importe, euh, peu de choses ont été dites au, au sujet des logements abordables. On a besoin de logements abordables pour les personnes âgées, pour les nouveaux arrivants, pour les personnes handicapées. On a un grand besoin de logements abordables. Il y a une stratégie nationale et j'espère que le gouvernement provincial participera dans cette initiative nationale. Député de Niagara-West, déclaration des députés, c'est un grand privilège pour moi de prendre la parole dans cette Assemblée pour aborder la question, les questions très importantes dans notre vie. Je je ne peux pas remercier suffisamment les, mes commetteurs de niagara West. Je voudrais aussi remercier toute mon équipe de campagne et toute ma famille pour tout leur soutien et leur encouragement. Le 7 juin, les électeurs, les commetteurs m'ont élu et ont élu notre gouvernement un gouvernement qui va travailler pour les contribuables, pour les créateurs d'emplois et les familles partout dans la province. Pendant 15 ans, les, gens de, les Ontariens ont eu un gouvernement qui a refusé d'écouter les Ontariens. Mais aujourd'hui, l'aide s'en vient avec un gouvernement pour la population tel que promis, alors que j'ai été élu en 2016, ma première priorité serait les intérêts et les préoccupations des euh, créateurs d'emplois à Niagara-Ouest et aussi d'aider le euh, prolongement, l'agrandissement de l'hôpital ainsi que de réduire les tarifs d'électricité, des, de... des prix d'essence. J'ai hâte de travailler avec tous mes collègues dans le Parti progressiste conservateur pour revenir sur la bonne voie. Et pour dire encore une fois que nous sommes le moteur économique du Canada. Merci, Monsieur le Président. Désolé, député de Scarborough Sud-Ouest. Merci, M. le Président, et félicitations pour votre élection. Et C'est un grand honneur et un privilège pour moi de prendre la parole ici, dans cette chambre, pour la première fois. Je, dois, je voudrais saisir cette occasion pour remercier tous les gens de Scarborough Sud-Ouest de m'avoir fait confiance. Pour les représenter ici, je voudrais remercier mes amis, ma famille et tous les membres de la collectivité qui ont travaillé très fort pendant des mois pour faire en sorte que cette campagne puisse avoir du succès et je suis fière d'être la première femme du, Bangla, du Bangladesh et d'avoir été élue dans cette Chambre. Nous avons euh, contré la politique et... Dans ma circonscription, les Scarborough Bluffs, c'est un endroit très diversifié où les gens ont dû quitter leur foyer dans le nord de l'Ontario et dans l'Atlantique, ainsi que les Caraïbes, la Chine, l'Asie. Ils se sont déplacés ici pour l'éducation, pour des emplois. Alors que le discours du trône n'a pas abordé des questions très importantes telles que la réconciliation, l'environnement, l'équité et le rêve des immigrants, je suis confiant avec toute l'équipe très talentueuse du caucus néo-démocrate, un des plus diversifiés de toute l'histoire de l'Ontario, nous allons assurer que le gouvernement est redevable et que nous allons protéger les citoyens de l'Ontario. Le rêve des immigrants a fait en sorte qu'on se retrouve ici pour trouver un, un foyer et c'est notre responsabilité de faire en sorte que ce rêve devienne réalité en respectant les droits des personnes qui étaient ici avant nous. Merci, M. le Président. Député de Kingston, Lennox et Addington, déclaration de député. Merci, Monsieur le Président. C'est avec grande humilité que je prends la parole ici pour la première fois. Je représente deux comtés. Dans une nouvelle circonscription, l'annexe et Addington ont joué un grand rôle dans l'histoire de notre pays, de notre province. En 1784, on a produit deux personnes historiques. John A. McDonald était de ma circonscription. Et comme John A., je suis un des, euh, une personne qui a pu servir à l'échelle municipale et ensuite provinciale dans cette grande Chambre. Donc, je suis dans ces très grands pas, avec plusieurs de nouveaux députés partout dans cette Chambre. Ils se sont distingués avec leur passion. Et je pense que ça l'augure bien d'avoir un nombre de personnes si compétentes et si diversifiées dans cette chambre. Et pour tous les nouveaux élus de 2018, le public a voté le 7 juin et ils ont voté pour notre gouvernement conservateur. Et je voudrais aussi rendre hommage à George Beer, qui est décédé hier. George était quelqu'un de très bien connu dans la collectivité dans la ville de Belleville, le dimanche, est allé à sa dernière, son dernier événement politique. Je l'ai accueilli dans ma, chez moi. Merci, George. C'est un fort conservateur jusqu'à la fin. Et je pense à vous et, à, et je pense à votre famille que vous avez laissé dans le deuil. Bon courage. Déclaration de député, député de chatham kent Leamington. Merci, M. le Président. Lorsque l'été s'en vient, plusieurs des festivals d'été euh, aussi commencent dans la province. Et chatham Leamington -Li euh, a aussi plusieurs festivals. Si vous voulez vous promener dans la ville de Chatham, vous pouvez le faire lors du Retrofest. puisque nous sommes près de la saison des cerises. Vous pouvez aller à Blenden et participer à ce festival pour les cerises, de dégustation de cerises. Selon les champions, les anciens champions, il y a une façon de pouvoir les projeter avec sa bouche le plus loin possible. c'est un moment de grand plaisir pour tous. Un autre des festivals que j'aime bien, c'est le Ribfest. J'aime bien ce festival parce que ça me permet d'être un des, du, des juges et les différentes sauces sont extraordinaires. Mais euh, le fait saillant de l'été sera le match, le concours de labour à Chatham-Kent du mois de septembre. Je travaille avec Bob Bailey un de, et Monty McNaughton, aussi un autre député de Kent Middlesex. Et, je m'attends à ce qu'il y ait des visiteurs des États-Unis qui viennent nous voir aussi. C'est une grande occasion pour nous de démontrer tout ce qu'on a à offrir, toute l'agriculture qu'on a à offrir dans notre ma circonscription. Même des députés de partout dans l'Ontario vont visiter Maple City le 17 septembre. Comme vous pouvez le voir, Monsieur le Président, il y a beaucoup de choses qui se passent dans Chatham-Kent-Leamington. Lors de la, enfin, lors de la saison de l'été. Merci. Merci. Cela met fin aux déclarations des députés pour l'après-midi. Rapport des comités.